pour une nouvelle vidéo ce que aujourd'hui. Et oui, les personnages ne voient pas Mario. Il ne le voit pas. Donc c'est pas pratique pour, bah pour ça en fait. Si j'ai mis debout et tout, il y a aussi dans le jeu bah il y a la voix de Mario mais il a pas de jeu donc Mario pas de conne. je bouge plus à manette parce que là Mario il peut pas se déplacer. Ah oui d'ailleurs j'ai rempli l'eau. Je dis qu'il est partout, il est partout, à part dans, dans le château. Je l'ai enlevé dans le château parce que ça ne sert à rien de mettre de. parce que c'est pas du niveau. Voilà. À part dans les... Je ne l'ai pas mis aussi dans dans les niveaux, vous savez, pour. Je ne l'ai pas mis aussi dans les niveaux pour les mettre dans les casquettes. Ça ne sert à rien de mettre ça. Ça va être trop difficile. Par contre, je... Alors là Mario il a fait un mon clone attend moi alors qu'on sera à Mario ce sera beaucoup plus simple parce que déjà on, on ira à une vitesse. alors là qu'on on sera Luigi. bougie j'ai pas le délire alors, on va essayer d'aller jusqu'à Mario au moins ah, ça, ça va plus j'ai bougé la souris ça y c'est ça... non Mario faut qu'on monte hein, deux derrière il peut pas monter voilà, on dirait les deux Google. Non, je les contrôlé en même temps. Donc, c'est génial qu'on contrôle un personnage en même temps. Attends-moi quand même, Mario, parce que toi, t'es plus rapide que moi. Ok, si Mario prend le téléporteur, je le prends aussi. Donc, ça fait pas mal. Ah oui, d'accord, tous les téléporteurs m'en ici. Bon, bah bon, bon, je n'ai pas en fait ça. Attends-moi, Mario. On va parler en roux roux euh, le roi bonbon ne voit bon. pas Mario sans bon hein, Je sais pas si on est Yoshi, euh, pas il va me, me parler alors que, j ai, j ai dit que marre, je que j'avais Mario. Eh mais attends, il me voit pas lui. Ah lui il me voit et du coup c'est en cas c'est complètement débile. Attends, il était sur la bombe il a explosé. Oh qu'est-ce que Je l'ai mis partout, dans tous les niveaux, donc euh, c'est bien ça. Tiens. <rire> là, je avec Mario. Ah, ouais, Mario peut faire des dégâts au boss. En bouche par contre. Non oui, parce que Mario là.. Euh... Non mais pas moi. Mario, euh, il Mario est invisible pour lui. Bon, il une Normalement, du jeu, il faut le sauver Mario, mais il est déjà sauvé. On fera deux Mario. Je suis sais pas, qu'il ne faille pas la à être Mario. Il <rire> ouais, faut utiliser la souris. Voilà. une étoile en pourra et sauver mario mario il est côté de la pièce Alors, il ne peut pas traverser les portes donc euh, c'est un peu chaud donc on va parler à la, à la madame hein. à la courbe, hein, Mais, et si je suis avec mario est ce qu'il va croire que je suis mario Ah mais là c'est bien la course parce que là, il y a des... Ah on aura la même vitesse que Mario par contre Ah c'est un peu short ah, je dois te l'avouer que c'est pas Mario qui doit prendre la cassette, par contre. Attends je contrôle un peu Yoshi Ah merci On va prendre je sais pas où il est Donc là c'est bien parce qu'on aura la même vitesse Ah c'est bon ça par contre il... Ah il est là-bas ah parce que euh, s'il si meurt, je meurs donc euh, c'est... Putain j'ai eu trop peur. Oh, oh j'ai eu peur, je crois qu'il avait traversé le mur, je me suis dit... Oh non. Ne me fais pas ça, s'il fait le jeu... Enfin je vais confondre avec le Mario, c'est obligé. Là c'est je suis plus Mario. Non, mais attends moi là, ça cloche. Je l'ai fait quoi Mario Ouais, quand je suis passé proche il traverse regarde attends, attends, attends on va terminer assez rapidement la course et à la je fais en toi si s'il fait une puissance de vignole. on va terminer rapidement la course on va prendre porteurs téléporteur téléporte en haut trop bien non non non non, non non non non non non quoi je devez. Devais... Vous devez... Vous devient fou. Vous devenez fou. Ah donc l'autre marie ne compte pas sur la course. T'inquiète pas. Oh putain, il y a un truc, -y, ce juste que je Il n'est pas noté sur la carte en plus. Bon, on va plus bouger, on va pas bouger. Jusqu'à le retour de coupard Oui, bon, Donc, tant que lui ne meurt pas, c'est bon. Voilà, on a fait la course ensemble. là c'est les étoiles d'argent <rire> et j'ai trop peur si je me fais toucher enfin s'il si se fait toucher il perd l'étoile voilà c'est pour ça que je dis catastrophe on va mourir tu oh. ah, l'as pas eu tu l'as pas eu me dis pas pourquoi ça Non pas pas, pas, pas pas Yoshi, ça c'était bizarre ça Yushi. on recommence plus s'il te plaît. Pas contre lui, Le but de la vidéo c'est quand même faire le truc avec Mario, donc on peut incarner Mario avec nous. Ah oh, mais quel con, il m'a foutu dans ce débile. Ah, c'est pas moi qui l'a récupéré d'accord. Ah, c'est moi mais. Le mec qui donne des coups de plus. Oh, ah non cette étoile les ah est chiante Ah c'est bon, Yoshi. Aussi... Désolé pour les petits lags. Je prends par l'animation. Là ce de sont des 7 après encore. Sur les jeux DS. encore. Donc... Eh attends, il y a tout pris les étoiles, les pièces, pardon. Regarde Yoshi. Yoshi Mario. Kou on va récupérer les toits du champ putain Mario ah oui putain ça que j'avais eu peur ah, attends ça va être infernal Mario est juste là bas hein. ça a que je déteste quand ça a l'air comme ça. Je suis à 96%. <tousse> <tousse> la fin montait comme souffle quand on change d'eau je l'ai lu a été vraiment dans le canon quoi on était tous les deux dans le canon c'est pas possible oh mais vu qu'on est deux ah ouais. ah ok il m'a fait trop peur, Non ouf ah je sais quoi pas grave on va vraiment sur la pièce Jouer dedans, je sais. Oh putain, j'ai failli me faire shooter dedans par moi-même. C'est n'importe quoi. Merci Mario. On passe par là. Oh ah, non, ici c'est un enfer. Ça va, de... Donc, on va arrêter ce niveau-là. Ah, c'était chiant. Oui, c'était ultra chiant. Oh, putain, il est encore là. -haut dans cette pièce ouais, c'est pour montrer le concept je ouais, crois la course je l'ai pas faite parce que justement c'est un enfant si je le fais Alors, même pas as eu, il peut même pas passer bon. il peut pas deux joueurs n'importe quoi imagine avec deux manettes tu contrôles le clone ah non je crois non c'est bon non rien j'ai déjà essayé ça marche pas Et pourquoi Là, pourquoi il nous pose deux joueurs si ça marche pas avec les manettes en plus oh putain j'ai bien fait faire ça parce que comme ça ça recule un peu mario et, et tu vois hein. pas direction contraire mais c'est chiant que Mario plus vite que du soit ils ont adapté ça alors sans moi si je me téléporte avec Mario, c'est Yoshi aussi qui se téléporte ah mais là où il y a une casquette je m'en vais pas à la prendre voilà on est à deux alors si c'est j'ai oublié mario attends, attends, attends, je descends parce que mario je va s'faire tuer non mario pas trop mon dimanche, c'est vrai que j'ai l'habitude de jouer avec lui dans ce jeu donc du coup je suis pas dans mon démarre dans ce jeu wow, wow, wow, on est dessus on est Ah putain, en plus, j'ai arrêté de faire une tour, il Après, on va dans le niveau de la neige. Ah, si ça vous plaît, il me fait un let's bon. ah, Il a pris ma face tranquille. Mais viens, y Ah il est là, ok, bonjour Mario. Je savais pas où il était, je pensais qu'il était en haut. Ils sont décalés. Liu Ah non. Mario en derrière moi, parce que si je laisse là-bas et je saute, il meurt. Ok, ouais, je fais ça. Est pas il est pas mort, il est toujours là-bas. parfait. mais pas mort. On vend Mario, on vend Mario. Quand tu vas, on vend. Pratique, et on a pas des suicides et il m'a fait. Mais... Pourquoi oh il enfin, fait un demi tour ce... Ah oui d'accord, on voit aussi... Un des deux. Oh putain. Enfin, c'est plus simple comme ça Quand on voit quelque chose. Parce que... Euh oh, putain, si je fais ça, ouais ça va ultra loin. Ah on c'est d'autres mariophotos. Il fallait le faire montrer. Il normalement mort, sur la tête, le méchant. Attends, mais je crois quoi, hum. Allez, ah, je sais que les Mario, le faux Mario, je sais qui peut, ah, dans ce cas, c'est moi le faux Mario. Ah, bon, bah, on est. Comment c'est compliqué ça? What? Ah, on est tout bleu mort! Ah, ok, d'accord. Mmh. N'importe quoi. Double yes. quoi on est bleu mort. Quoi qu'on en a changé? Il n'est pas le même. Et attendez. on va essayer le niveau de la lave c'est le mot à dire je pense que ce sera ingérable le niveau de la lave le feu euh, le désert Oui. Oh. oh putain c'est un bon bon on va essayer d'autres niveaux alors ça a rien d'assister comment c'est celui-là peut-être qu'il y arrive celui-là le... de sait rien en tout cas à l'air de bien, bien partir ah, en enfin, il faudrait que je mette un petit code non directement que ce mat' quoi. Ah putain qui va. que je sauve sauver aide de vie et c'est de oh, il est là -bas. bon comment on va faire là, maintenant on a bas toi non non non non non non non viens étoiles non non non non non j'ai non non non non non te rejoins et plus lentement que moi mais ne t'inquiète pas on revient ici un petit peu on va faire ça comme ça ok toujours si je vais shooter dedans c'est pas ma faute Je contrôler. le désert c'est impossible donc même le désert c'est impossible. impossible on va essayer la cave alors c'est pas d'être impossible au pire si j'ai eu des temps au niveau de neige j'ai qu'à aller à la question de la princesse parce que Voilà, il est là, Mario. En enfin, fait il faudrait juste le débloquer, mais j'ai un flemme. Ah bon, bah voilà, on a game Overcast. Voilà, il pièce. a pas il n'a pas sauté, ce qu'on... Je crois euh, pas. là, Allez, Mario, vas-y, cours. Ah merde, il y en a pas! Euh... Ah, il n'y a pas de cheats! Bon, est-ce que je m'arrête là pour aujourd'hui? Ce ouais. serait bien parce que ça fait déjà 25 minutes. Deux premières étoiles, ça c'était faisable. Mais là, euh... Non, attends. Alors si je suis. Ça nous parle, c'est chiant. Oh bien, j'ai sauté sur Mario, sur Yoshifu. Une... Pourquoi tu. Oh, oui. Clone A a joué, je ne sais pas si il est plus dans la lave.